J'ai crevé, j'étais un peu en un peu éloignée du, du peloton. Et quand je remontais, je voyais les, les voitures coincées dans la boue, les motos qui tombaient, les coureuses au bord de la route qui étaient tombées. Et dans sa tête, on se dit voilà, on comprend pourquoi on appelle ce course-là l'enfer. Et, euh, la reine des classiques. Il n'y a aucune autre course dans le monde où euh, tout ton équipement change pour cette course-là. Il n'y a aucune course dans le monde qui a un final euh, au temps épique. Et euh, forcément, ces pavés, tu les retrouves que sur Paris-Roubaix. Une fois que tu les as euh, que tu as couru dessus tu comprends pourquoi on dit que Paris-Roubaix c'est pas une course comme toutes les autres. Alors ces routes, elles servent pour les agriculteurs, elles desservent principalement des champs, donc c'est pour la culture, hein, toute l'agriculture. Le pavé est identitaire de la région, hein, il symbolise la région, et euh, en fait il symbolise les, les belles valeurs des gens du nord, c'est-à-dire le courage, la ténacité, être dur au mal, le travail, l'esprit d'équipe. Euh, voilà, donc le, le collectif aussi. Euh, donc ça, le pavé, il résume ça. Et c'est la raison pour laquelle les gens du Nord s'identifient au pavé. C'est pour ça qu'avec l'association des invités de Paris-Roubaix, on essaie de conserver ces pavés, ces secteurs, parce que c'est un patrimoine. C'est quelque chose qui est ancré dans, dans la région. Et c'est vrai que sans, sans pavé, il sans n'y pavé, a plus de course, il n'y a plus rien. Un Paris-Roubaix sans pavé, il n'y a plus aucun intérêt. Donc c'est vrai que c'est il faut garder ces pavés, il faut garder cette région, c'est nous quoi, les pavés c'est chez nous. <rire> L'association a trois objectifs. Le premier, c'est la préservation et l'entretien des secteurs pavés. Euh, le deuxième objectif, c'est la promotion de l'image de la course. Donc, On organise des expositions, des manifestations, euh, on met à l'honneur d'anciens vainqueurs de Paris-Roubaix. Et le troisième objectif, c'est la gestion d'un fonds documentaire et d'archives Nous sommes à, aujourd'hui, 351 membres et nous avons 17 nationalités différentes. Donc ça, on en est très, très fiers. On a des gens partout dans le monde. On n'a pas de récompenses financières puisqu'on est des, des, des volontaires, des bénévoles. Hein. Euh, on n'est pas salariés. Nous, c'est la passion, la passion du cyclisme. Bien sûr, on est des amoureux du cyclisme, en particulier de Paris-Roubaix, qui pour nous, c'est la, la plus belle des courses. On ne compte pas nos heures, on ne cherche pas à être rémunéré derrière, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. Mais c'est par pur plaisir de rendre service, de nous-mêmes, on se rend service à nous-mêmes parce que c'est le plaisir de continuer dans la course, dans le vélo. Quand on est passionné, on ne compte même pas les heures, on ne fait pas attention à ça, donc euh, c'est vraiment pour, par pure passion euh, qu'on fait ça. Il y a une quarantaine d'années, quand on a été créé, puisque nous avons été créés en 1977, l'association. À cette époque-là, le pavé était banni, incompris. Très difficile d'organiser la course d'une année sur l'autre parce que le pavé, ça faisait ancien, vétuste, rétrograde. L'image n'était pas bonne du tout. Voilà. Et les politiques pensaient que ça donnait une image négative de la région. Heureusement, les choses ont changé. Les choses ont changé dans les années 90, où les politiques ont enfin compris que ça faisait partie du patrimoine, qu'on pouvait être fier de nos pavés, que c'est connu dans le monde entier, que ça fait la renommée de la région. Bah le pavé représente quand même un patrimoine historique parce que ce chemin-là ici date au moins du XVIIIe siècle, donc c'est quand même important de préserver cette histoire de la région euh, du Nord. Alors pour la restauration des pavés, on restaure un pan de la route pour que les vélos et les véhicules puissent passer. Pour cela, on retire d'abord tous les pavés qu'on peut voir ici sur le côté. Ensuite, on recreuse le fond, pour avoir un fond bien net, bien nivelé. Ensuite, on applique un géotextile drainant pour que l'eau puisse passer. Et on applique un concassé, d'abord avec des pierres plus grosses, puis des pierres plus fines. Alors le concassé permet que l'eau traverse le sol, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'accumulation d'eau. Et ensuite, on replace les pavés d'une manière plus plate que la route traditionnellement bombée justement pour faciliter le passage des vélos et des véhicules. Oh oui, je pense, parce que encore une fois, euh, les, les pavés euh, font partie de cet esprit du Nord et les gens ont à cœur cette course du Paris-Roubaix, donc ils sont assez fiers justement euh, sur leur chemin en pavé. Donc je pense que ces chemins vont encore continuer très longtemps. Il a fallu tailler les pavés un à un. C'est un travail colossal, très dur. Et ensuite, il a fallu poser ces pavés un à un. Donc, j'ai un profond respect pour tout le travail qu'ont fait nos anciens. Et j'ai vraiment le sentiment de préserver ce travail-là, de reproduire des gestes anciens. Mais j'ai vraiment le sentiment de, de préserver un, un véritable patrimoine et un véritable savoir-faire. Moi, je suis depuis tout petit dedans parce que mon père était déjà vice-président de l'association. On était petits, donc on aidait comme on pouvait. Mais c'est pour ça que maintenant, ce qu'on peut apporter de nous, de ce qu'on a, de l'expérience, donc là, on aidera jusqu'au bout, s'il faut l'association, on aidera. Le pavé, c'est mes souvenirs d'enfance. C'est tout, j'ai vécu autour de Paris-Roubaix, Ma famille est autour de Paris-Roubaix. Chaque année, j'ai n'ai pas raté à Paris-Roubaix depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né. J'avais un an, j'étais déjà sur le euh, sur Vélodrome depuis tout petit, donc euh, bah ouais, ça fait monter tous les souvenirs d'enfance. tout la la joule toujours été au Vélodrome, on est toujours là, donc euh, ouais, c'est vraiment l'enfance monter. Et ça durera, je vais. Paris-Roubaix, c'est pour nous un jour férié, donc euh, on sera toujours là sur Paris-Roubaix, donc c'est vraiment les souvenirs et le plaisir. Quoi. Chaque année, plus euh, de plaisir. plaisir.